Et bonjour à tous les amis, c'est DELTA RUNE euh, On va commencer par le chapitre 1, parce que on va en penser Je pense que c'est une bonne idée, non Voilà, c'est parti donc On va commencer le chapitre 1 de DELTA ah, je sais pas si je vais faire un l'esprit par contre Oui, oui, Bah on en anglais Oui, oui. Oui. Es-tu connecté Le cœur. Il y a beaucoup de curiosité. Excellent. Ah, est-ce que tu peux te réveiller Excellent. <rire> Maintenant... Bon. On y va. Ouais, wow, ça sonne logique. Euh, première fois. Euh, pour moi, c'est trop fort le son du jeu. C'est vrai que ce... c'est... C'est ta... vrai que... Ah. C'est peut tête là. Je, je suis des jambes. C'est pas les mêmes On va dire que si. C'est encore. Est-ce que tu la secte Très bien. Tu as créé ton personnage maintenant. qu'est-ce qu'on va prendre Sweet, soft, shoe, soup, cool. Sweet, your favorite. Type de sang. Quelle couleur... Quelle couleur tu aimes le plus Please give Eye uh, shift On va faire aléatoire Voilà <rire> <rire> I do Je finis Hop Non Ouais C'est dur rester dans le, le rp quoi non si allez on va rester dans le rp dans mon parce que je l'ai dit tout le temps dans la vidéo donc c'est pas un secret tu t'appelles enzo Où on est. Ah merde c'était Merde c'était le Attends on va voir. Merde On oh, va écrire deux fois et deux. <rire> et du coup on va mettre euh, bah, euh, Ah c'était notre nom de famille Ça je vais le passer peut... Voilà c'est bon j'ai choisi Chris Comme prénom Enzo je l'ai mis parce que c'était le nom de famille et euh, nom de famille j'ai mis un truc que euh... voilà merci pour le moment ok c'est chien qui est pas Oh non, c'est Chris. Chris, réveille-toi. Oh putain, c'est fou l'angle Il est l'heure d'aller à l'école. Elle m'a ouvert la fenêtre pour, euh, pour que je me lève. Voici oh, une tête à rune. C'est beau. Ah oui, c'est moi qui joue là <rire> <rire> si, euh, des ah, Ok, là il me dit euh, c'est un. c'est vide à euh, moi mais tu dois aller à l'école, c'est un beau. Pas l'heure de jouer. On peut tout interagir. <rire> c'est un truc qui s'écrase les même donc euh, allez-y. Oh, oh c'est bien fait. On se voit dans le miroir. C'est cool. Je me dis que je pouvais filmer. Ah, oh, cette porte elle est fermée. Ok. Ça c'est la porte de. Ah, celle de... Ah, de bain. C'est les toilettes. Ouais, les toilettes. Ah! Est-ce que tu veux appuyer sur la chasse d'eau Et là je dis non, c'est bien de conserver l'eau. Tu appuies sur les toilettes. <rire> Par contre, notre personnage est un peu moche, hein. je peux te dire. Ah donc conserver de l'eau. C'est le.. T'as dit beaucoup de choses pour les les Oui je mets ma mère à l'épaule. Enfin, pas dans le salon. Je quitte le. Bon, on va pas perdre du temps. On va quitter tout ça. Chris. Ouais. Chris. Si je c'est un... un bon jour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait la merde Ah si c'est <rire> Non. C'est un bonne journée. Ta petite école. Oh, on a un petit paysage. Euh, feuilles et tout ça. Et ça, je pense, seulement dans, dans la scène. C'est pas un, un jeu qui va très rapidement, mais c'est bien. Moi, je un tiens par la main. Et c'est bon, là j'ai... Jeu... Ah, donc, en primaire. non, attends, ça comment elle est là oh please ah, euh, c'est quoi ton projet de tout plus derrière ok ah ouais mais c'est ma mère ah et vous que C'est on allait parler euh, pas tout Non, bien. On, de... on parlait avec euh, notre queue qui vient. Ne vous écoutez pas Je suis on est debout dans. dans Ah c'est sûr Ah Chris. tant oh pis On dieu regarder ma gueule Je chute pas Je saigne pas Je choisi un pas à tenir, mes mais... con Je suis plus à tenir. Oui, il faut se Ah putain, il est avec l'autre. Putain, il reste plus que toi. Je pense à elle, notre partenaire. Oui Ça m'a répondu non en fait Noël Noël Par plus fort Allez, je suis là Ça je suis Je suis en retard. Oh ah, non. Ah il ment. T'es bien à l'heure. Tu dois choisir un partenaire pour, euh, pour le groupe, pour, pour le projet de groupe et euh, eh, Suci. Je vais avec Chris. Bien. Maintenant. Tout le monde euh, ici oh, non, on va travailler ensemble je pars à la place monsieur euh... Il Euh... S'il vous plaît... Eh. Pourquoi ne pas... De Don't Suzy Pas une idée, ouais, Suzy. Euh, ça... Sans... Ok. Dans un jeu plus tard. Toujours. Et Chris Ouais, ça la rebelle du tout. Okay. Donc je dois suivre Susie. Ouais, J'ai déjà fait ça. Mmh. Chris. Oula, oh eh, recule, tu dis. Recule. Eh. Tu te dire un secret? Ouais, vas-y. Les gens pissent. T'es folle! Alcanthe X. What you ouais, ouais, C'est terminé. Euh, je... De quoi c'est terminé? Chèque. Je vais manger tout le chèque! D'accord? Le cake. Le c'était ta dernière chance maintenant elle euh, enf, elle est enfin expliquée ah, ah. allez viens. allez Chris tu, tu le sais tout le monde a attendu euh, pour, pour ça tout le monde a entendu, tout le monde donc, euh, Congrès, Congrès, tu me suis euh, moi, je te donnerai pour. Euh, Bonne mère. Non, ah, ouais ça va Good Moi, bon, je peux pas rire alors je suis à terre On me pratiquement tue Let's go freak Salut, Chris, que <rire> tu vas Suis-moi. Tu allez, allez, ouais, c'est bon, je te suis. Viens. Euh, Mon Dieu. Tu peux marcher tout doucement Ou, ou quoi Tu marches doucement ou quoi là pas usé bah euh... ouais euh, viens viens nous, nous sommes dommage euh... Euh... je rentrerai pas là-dedans moi non bon on va m'obliger et euh... C'est moi ou... C'est vraiment sombre, là <rire> Ouais, même la classe. Euh, même l'endroit, même le couloir, c'est plus sombre. Non, Chris, ce que tu fais. <rire> Bien. Waouh, on va sauter dedans. On va aller dedans. Il y, a, il y a des papas Ne pars pas. Très bien, je pars pas, je pars pas. Donc il a, est ici. Eh oh, On maintenant. Hein. Me laisse pas tout seul, allez. Euh... Ah. Je qu'il ah, a oh. 20 oh, minutes déjà. Ah. Oh. Quoi mais qu'est-ce que. Eh hey, c'est pas drôle. Laissez nous sortir. Laissez. Quoi? Le sol seul... et Il... C'est quoi ça oh, je vais garder, hein. oui je quand je fait fais ce jeu en 2022. <rire> ah là qui est sorti en 2019. Oui tu. Je vais pas faire ça. Ce... Mais. Voyons. Mais... <rire> euh... C'est sombre ici. On peut rien voir. Ah, je peux aller voir dans les trous. A tous. Ah je pense que ça, ça je pense que pas tous. non. Parce qu'il y a un rapport avec ça Et au pire, j'ai une idée. Je peux faire un épisode 2. Je, je suis coincé dès le départ. Bon, je fais une coupure. Ben voilà, je suis en bas. Que que je... Je, je préfère pas le savoir, ok On a deux chemins. Je dis, il euh, du fond, tu sais. Voilà, là, il fallait faire attention. Regarde. C'est bien ce, ce côté-là qu'il fallait. Le puzzle des yeux. Ah d'accord, il fallait tous les éteints. Oh, C'était quoi ça Oh je voulais je des trucs chou. Eh! Hey, autant d'en a. Ah, Chris. Eh, me fais plus peur comme ça. Je suis... Ah, bah je suis deux secondes. Hé hey, Chris. C'est qui lui Cours oh, Chris. Ok. Oh. Yes. Descends maintenant. Wow, wow, wow. Oh tu dis J'ai une idée. Euh, comment... J'ai une idée de savoir que c'est quoi cet endroit D'accord. J'ai dû se regarder avant. Un château. Bienvenue, héros. Bienvenue, je suis le prince de ce royaume. Le royaume de... Ah, bon, d'accord. Darkness. Précieux. Comment il va nous La légende, euh, un, un, deux, un seul jour deux héros de la lumière est arrivé. Et euh, next s'il vous plaît héros. Écoutez tout, bataille. <rire> Pour moi Je Vous êtes sûr C'est vraiment important. Oh, oh, Ok, on écoute. C'est fou, lire. Il y a très longtemps, une légende des sombres, des ombres. Les gens de la lumière, les gens de, le, de, de Je C'est les gens de Delta Rune. Il y a longtemps, lumière est, et et nuit, on va dire. C'est en paix. Maintenant, un terrible sort. Euh, J'imagine, en fait. Le, le ciel Il court what the fuck je vous laisse lire moi je compte si vous avez déjà si vous avez déjà vu, <coughs> si vu l'histoire moi bon, ça fait déjà 30 minutes de vidéo je pense pas que je vais faire un truc un, un monstre on doit rétablir une fontaine en oh. tragédie ou la fontaine du sombre. Voici l'histoire de Delta. Oui. Si vous connaissez l'histoire, peut-être pas S'il vous, <coughs> oh, vous plaît, sauvez notre monde et tout ça, tout ça. Euh, non. Quoi moi Être un héros Ha Quel drôle de blague J'étais trompé de personne Mais Suzy Tu es le du monde De quoi Le monde va être détruit C'est vraiment débile Ah oh ouais, Chris, on va jouer, qu'est-ce que tu veux jouer sticker que... Bâton ouvre. Oh, rocule. Suzy attends. Ouais. Oh oh oh, les héros, vraiment, couvrez quand même. C'est toi là qui nous a envoyé des cartes là. Ouais, je... Oh, je te reconnais. Qui es-tu Le mauvais gars. Le clone. <rire> ouais, t'as un clone. Je veux le monde. De... de, de, de son euh... Tu vas essayer de vous sauver, bien sûr. Voilà. Je veux qu'on sauve, mais euh, Suzy elle est pas très... Bon, enfin. Hein? Vraiment Ouais. Ok, donc là. Ah, lenteur. Je suis attaque à ça. Ah Ouais, je fait ça. Là, c'est le but d'esquiver. De oh, Envoie les PV. Aïe! Ah, c'est Suzy qui l'a attaqué. Vous allez bien, vous deux? Et sinon, quand, quand est-ce qu'on a eu les épées et tout ça? Je aussi. On a peut-être déjà vu elle en fait. Oui, c'est nona. Égoïste. C'est cool. Oh, faut On faut qu'on retourne à l'école. Ah. Je ne sais pas ce qu'est ça. Je suis au point d'inciter. Ok. So, donc, j'ai vraiment un content euh, de vous rencontrer. Je suis un bon ami. Je vais retrouver Suzy. Elle... Euh... Ouais. Okay, donc là, on va retrouver. On va se regarder. Euh, pourquoi Parce que. Voilà. Ça risque à être trop bien. Mais la vidéo elle est déjà un peu longue. Voilà, donc on, on va s'arrêter là euh, pour aujourd'hui. Merci de avoir regarder cette euh, vidéo sur Delta Rune. Peut-être que je t'en ferai une autre vidéo pour qu'on voit un petit peu plus de choses dans le jeu. Donc. Déjà, je m'entends pas parler. Donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la rune de jeu. Ciao